Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 7 septembre 2018. Écoutez, je viens de recevoir euh, euh, le fameux euh, document ici euh, pour euh, l'élection Québec pour le vote qui va avoir lieu le 1er euh, octobre prochain. Il est au nom de Jacques-Antoine Normandin, alors que c'est Jacques-Normandin avec le numéro d'assurance sociale qui est supposé de voter. C'est pas Jacques-Antoine Normandin qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Ils l'ont mis Jacques-Antoine Normandin et Jean-Marie Normandin. Donc, euh, ça prend un numéro d'assurance sociale. Donc, euh, je vais vous montrer quand même que celui qui a un numéro d'assurance sociale, ça se trouve à être euh, lui ici. Je ne sais pas si vous voyez bien le nom, même si c'est à l'envers. Peut-être que quand vous allez le regarder, vous va être à l'endroit. Mais euh, ça se trouve à être Jacques Normandin. OK? Jacques Normandin avec le numéro de sécurité sociale 231-249-525 avec le critère de reconnaissance juridique RI et euh, ce que vous voyez en haut à gauche c'est le certificat, le numéro de certificat de voiture -té. la mienne c'est QC 32194 194 QC 32194 194 et euh, je peux vous montrer euh, le fait que étant donné qu'ils ont demandé euh, à Jacques Normandin de se prévaloir euh, c'est à dire ici à Jacques-Antoine Normandin d'aller voter à Jean-Marie Normandin automatiquement ce que je veux faire c'est que je vais me présenter euh, le 1er octobre euh, au scrutin puis je vais vous dire tantôt ce que je vais faire là il y a dans la section Opinion du Journal de Montréal d'aujourd'hui le 7 septembre 2018 il y a un bel article de madame Nathalie Elgrabli-Lévy le titre du document, ça s'intitule « La politique du mensonge ». C'est tellement extraordinaire, c'est journal de Montréal dans la section « Opinion ». Donc, euh, salut bien bas à PKP, je pense qu'il euh, faut entendre les vérités des fois. Je blâme tellement les journalistes, mais aujourd'hui, je vais vous dire franchement, euh, je bénis cette dame-là. Et le titre de son article, c'est « La politique du mensonge ». Et je vais vous le lire, ça ne dure pas longtemps, mais écoutez, ouvrez grand vos oreilles, ça vaut la peine. « La politique a sa source dans la perversité, bien plus que dans la grandeur de l'esprit humain. Bien que datant du 18e siècle, cette citation de Voltaire semble plus à propos que jamais. » Ce n'est pas la valse des milliards occasionnés par l'avalanche de promesses absurdes qui déconcertent. Acheter des votes avec l'argent des contribuables est maintenant une perversion courante. Dépenser d'abord et penser plus tard. Vendre du rêve pour dérober le pouvoir, tel est le mode opératoire de la politique tout parti et toute époque confondue. La rhétorique maintenant. En revanche, le ralmari de, de demi-vérité, de calomnie, d'hypocrisie et de mensonge est un phénomène pestilentiel qui prend une ampleur démesurée. Les candidats n'ont plus aucun scrupule à vomir leur fiel sur leur adversaire. La rhétorique sur la vérité. Le mensonge en politique est devenu la politique du mensonge. L'Oscar du mensonge revient toutefois au Parti libéral. Dans une publicité visant à célébrer son bilan économique, la quasi-totalité des séquences vidéo a été tournée dans une douzaine de pays et non au Québec. Ben non. Rien n'est authentique. C'est le règne de l'artifice et de la contrefaçon. Le Parti libéral n'a pas simplement enjolivé une réalité. Il a sciemment renvoyé aux Québécois des images empruntées et d'autres peuples à d'autres peuples. Donc des images empruntées à d'autres peuples. Par son geste, il a seulement insulté ses électeurs <coughs> Il a, malgré lui, fait l'aveu de son échec économique. <coughs> Tragédie, maintenant. Le mensonge a atteint son paroxysme. C'est tragique. Mais la véritable catastrophe, c'est l'acceptation sociale du mensonge quand le leur est institutionnalité. Le leur, ça veut dire quand l'appât est institutionnalisé, et que la tromperie ne fait plus scandale, quelle société construisons-nous? Il n'y a plus de scandale, société Charbonneau, euh, euh, l'enquête Charbonneau, hein? la commission Charbonneau, commission Bastarache, commission Gomery, il n'y a plus de secret là-dedans. Pourtant, l'éthique est aujourd'hui à l'avant-scène. Elle est exigée des travailleurs, des entreprises, des financiers, des chercheurs, L'État québécois a même instauré l'éthique au programme du secondaire. Personne n'y échappe. Personne, sauf la classe politique. Pourquoi sommes-nous donc si complaisants à son écart, à l'écart de cette classe politique en partenariat public-privé avec les multinationales comme Hydro-Québec comme euh, toutes les pétrolières et tout ce que vous voulez, tout, que ce soit même Bombardier, appelez ça comme euh, vous voulez, de partenariat public-privé, c'est ça. Donc, euh, euh, je vais vous dire, euh, je vous annonce aujourd'hui que je vais aller voter à l'élection. Même euh, si on écrit euh, Jacques-Antoine Normandin, alors que Jacques-Antoine Normandin, ça n'a pas de numéro de champ social, ça n'a pas de date de naissance, ça n'a pas de numéro d'inscription de naissance, ça n'a pas de parents, ça n'a pas, pas d'adresse nulle part si on regarde Jacques-Antoine Normandin, il n'existe pas, vous comprenez? Donc euh, c'est là tout le problème, alors que le directeur de l'État civil a bien reconnu que Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin, puis ça, ça a été signé de sa main avec le sceau du directeur de l'État civil. C'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui est né le 13 juin 1951. C'est lui qui a les parents. C'est lui qui a un numéro d'inscription de naissance. C'est lui qui est l'identité sur le certificat de naissance qui a été signé par le directeur de l'État civil sur une certification conforme. C'est bien écrit certification conforme du certificat de naissance du directeur d'État civil. Donc, sur le talon en bas, peu importe là, le nom qu'il y a là, c'est des pseudonymes. C'est le cabinet d'avocats Trudel qui l'explique, c'est des pseudonymes. Et normalement, sur le talon, le pseudonyme, ça devrait être écrit et précisé. Pseudonyme Jacques Normandin, 114 Boulevard des Vétérans. La seule, les deux seules pièces d'identité que possède. Jean-Normandin, c'est le numéro de sociale social 231-249-525, parce qu'il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas de carte d'assurance maladie. Et c'est son adresse civique, le 114 boulevard des vétérans, à Cowansville, pays 1991 du Québec, ou état national du Québec de l'an 2000, par la loi E20.2 de l'an 2000, code postage J2K3B9. Donc, euh, ce que je vais faire, je vais me présenter à l'urne euh, dans la, au bureau de la circonscription électorale euh, qui se trouve à être au domaine du parc local 12A au 175 rue principale à Cowansville, G 2 k 3 l 9 et je vais me rendre au, devant le scrutateur pour lui demander le bulletin de vote de Jacques-Antoine Normandin je vais lui présenter le certificat de naissance de Jacques Normandin ils vont me donner justement le bulletin de vote qui est au nom de Jacques-Antoine Normandin parce que je vais leur présenter quand même le document euh, électoral si on veut, là, qui m'a été expédié justement par euh, euh, Élection Québec et euh, à partir de là, ils vont me donner le bulletin de vote j'irai pas dans l'isoloir je vais l'ouvrir devant eux, devant le scrutin non, oui, ils n'ont pas le droit d'amener quelqu'un à l'isoloir tant que j'ai pas voté vous comprenez? Donc, je vais être devant eux, je vais l'ouvrir, je vais mettre deux, je vais biffer deux candidats dans le haut du document et deux candidats dans le bas du document. Là, les autres, là, vont déchirer le... après avoir voté, ils vont déchirer le talon. OK? Là, ils vont me remettre mon bulletin de vote. Je vais le prendre, je vais le déchirer en deux je vais mettre la, une moitié du document, du bulletin de vote dans ma poche, et je vais leur laisser l'autre moitié, qu'eux-mêmes le mettent dans le bulletin de vote. Puis si on veut m'arrêter, je suis capable de me défendre, je n'ai pas de problème avec ça. Puis en plus de ça, je vous invite le 17, le 17 septembre prochain au palais de justice de Saint-Jérôme. Euh, dans le dossier de l'honorable lieutenant-gouverneur du, euh, du Québec, Lise Thibault, j'ai mis un article à son sujet hier sur Internet, et Réal Cloutier, son conjoint, ils sont poursuivis par Revenu Québec, alors que Revenu Québec Revenu Québec n'a pas le droit de, de percevoir des taxes et des impôts. Il n'y a pas de loi ici. Et dans le code criminel, l'article 6 dit bien que la loi crée et nous expose à l'infraction, et il n'y a pas de loi ici. Ce sont des bulletins, de l'Assemblée nationale qui ont donné comme qualification ou comme titre loi. Alors, c'est des bulletins. Donc, euh, Mme Thibault ne le savait pas, mais elle sanctionnait des bulletins au lieu de sanctionner des lois. Et euh, Mme Thibault euh, a été arnaquée par l'administration politique et judiciaire au Québec entre autres par le juge de la Cour du Québec, le juge Carole Saint-Cyr de la Cour du Québec de 1988, qui a été créé en 1988 alors que la Constitution du Québec de l'an 2000 n'avait pas été adoptée, alors qu'on n'avait pas signé la Constitution de 1982, mais à cause que l'Assemblée nationale du Québec est enregistrée sous le numéro 88 13 81 8000, au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66, qui appartient à Revenu-Québec, et dans le rapport de la définition de l'Assemblée nationale, c'est bien dit que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867, ce qui est complètement faux, l'Assemblée nationale a été fondée sans loi en 1968, par l'abolition de l'Assemblée législative, du Conseil législatif, des pouvoirs et de l'autorité du lieutenant-gouverneur. Ça a tout été aboli, ils ont créé l'Assemblée nationale. Et la loi de l'Assemblée nationale, la loi A23.1, a été adoptée seulement en 1982, après que l'Assemblée nationale a été adoptée, a été pas adoptée, a été fondée, a été créée en 1968. Donc ça a pris 14 ans pour qu'il fasse la loi A23.1 sur l'Assemblée nationale. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter au scrutateur, je vais ouvrir mon bulletin de vote, je vais biffer deux crochets, deux candidats dans le haut du document, deux candidats dans le bas du document, je vais leur remettre le bulletin de vote, le scrutateur va déchirer le talon, il va me remettre le bulletin de vote, je vais prendre le bulletin de vote, je vais l'ouvrir au complet, je vais le déchirer en deux, je vais prendre la moitié, je vais le mettre dans mes poches et l'autre moitié je le donne aux scrutateur C'est pas moi qui va le mettre dans la boîte, c'est eux autres. Ils ont trompé, ils m'ont sali sur ma mon identité, ils, ils, ont, ils ont corrompu mon identité, je n'accepte pas ça, je ne l'accepterai jamais. Mon nom c'est jacques joseph Antoine-Pierre Normandin, et pas... Écoutez, ça c'est sur le, le document du directeur de l'État civil, parce que mon nom de baptême n'a pas de nom de famille. Un nom de famille ne se baptise pas. un nom de famille, c'est de la propriété de l'État. Ça existe depuis le 23 août 1794. Et c'est ça, la propriété de l'État, la corporation en question. Monsieur Normandin 231-249-5-25. oubliez pas que si on regarde... Le, le, le bulletin de vote ici, c'est bien écrit que ça a été livré à l'occupant. Donc, regardez ici en bas. Ça a été livré à, à l'occupant. Et un occupant dans le dictionnaire, euh, euh, dans le dictionnaire, c'est euh, ça veut dire euh, en parlant d'un ensemble de personnes. C'est un adjectif, occupant, occupante. Euh, donc, euh, ça veut dire euh, qui occupe le temps de quelqu'un, qui absorbe quelqu'un, euh, en parlant d'un ensemble de personnes d'une collectivité qui occupe un lieu, qui occupe un lieu, position stratégique du pays, par la force, militairement, détachement établi en des points, OK, K, L, M, N. Qui, par leur nature, donne à la troupe occupante la possibilité de résister sérieusement. Donc, quand ils disent à l'article 1370 du Code civil que euh, le Code civil s'applique seulement aux employés de l'État, bien, étant donné qu'ils nous traitent d'occupants, on devient un employé de l'État, on devient un militaire. Même si on n'est pas enrôlé, on est un militaire... Donc, euh, tout le monde euh, ne peut ne peut échapper aux lois. Et ici, il n'y a pas de loi, c'est des bulletins. Et euh, les gens les plus importants du Québec, la personne la plus importante qui était Mme Lise Thibault s'est fait arnaquer. Elle n'avait pas de juriste consul Et le juriste consul c'était Maître Claude Bisson du cabinet Laberé de Bélie. Et euh, il ne s'est jamais occupé d'elle. Et elle a dû signer un document... Elle demande du premier ministre Charest pour accepter qu'il y ait un sur elle parce qu'elle n'a jamais fourré personne. Elle n'a jamais trompé. Elle ne nous a jamais menti. Mais elle ne savait pas ce qui se passait sur le plan financier. Ça, ça a pris quatre ans avant qu'elle soit forcée de, de se déclarer accusée, de se condamner. On l'a obligée à ce qu'elle se condamne, qu'elle déclare... Euh, qu'elle est coupable. Il a fallu qu'elle fasse une déclaration écrite de culpabilité. Et ça, c'est pas nouveau dans l'administration de la justice en procédure sommaire devant la délituelle cour du Québec, qui est un dépotoir qui a été créé en 1988. Sans Constitution du Canada de 1867, sans Constitution du Canada de 1982 et la Constitution de l'an 2000 du Québec, la loi 20.2 qui a fait du Québec l'État national du Québec. N'était même pas concernée, Elle n'était pas adoptée. Et n oubliez pas que dans le Code civil, Baudouin-Renault, OK, c'est bien écrit à la page 22 que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas à avoir recodifié sa loi civile. Donc, vous allez voter aujourd'hui bien avant le procès qui s'en vient. Bien avant le procès qui s'en vient le 18 octobre prochain au dossier judiciaire 500-17-102-828-186, qui est une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, contre le procureur général, ministre de la Justice et notaire général du Québec. Et ça va commencer, le, ça va continuer le 18 octobre, mais ils n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé, il faut que les élections soient passées avant ça. Parce qu'oubliez pas que les élections ça fonctionne en vertu d'une loi, puis il n'y a pas de loi. Donc les élections fonctionnent en vertu d'un bulletin. Le bulletin c'est illégal, illégitime, anticonstitutionnel, et vous allez encore élire un gouvernement qui est là pour vous tromper. Et écoutez encore l'article, achetez l'article du journal de Montréal, achetez le journal de Montréal d'aujourd'hui, du 7 septembre 2018, à la page 20, dans la section Opinion, écoutez et lisez ce que madame, euh, son nom est ici, attendez un petit peu, c'est à la page 18, euh, 19, 20. Euh, je ne j'avais mis ça. Madame. Peu importe, c'est à la page 20. Ah, c'est ça ici. Donc, euh, voyez-vous? C'est Opinion. Et c'est la petite dame qui est là, là. C'est elle. Lisez son article. Ça, c'est important, puis partagez. Elle est très, très brillante, cette personne-là. La politique du mensonge. Nathalie elgrabli lévy En union de prière, je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui, le 7 septembre 2018 à bientôt. Merci encore de m'entendre. Et surtout, important, partagez tout ça. Et je m'en vais voter. Croyez-moi, je suis votre modèle.